Bienvenue dans cette vidéo sur la présentation des liens avec LibreOffice Writer. Comme dans cet exemple, l'insertion de liens dans un document peut parfois provoquer un retour à la ligne. Le menu contextuel, Éditer ou le bouton insérer un hyperlien, permettent donc d'insérer et de modifier un lien existant. Nous pouvons ainsi afficher un texte différent. Par exemple, il est toutefois des cas où nous voulons garder le texte du lien et que le texte emplisse les marges ou à tout le moins choisir l'endroit où il doit être coupé. Par exemple, ici. Insérer un paragraphe. Ou un retour à la ligne par majuscule entrée n'est pas une solution, car si cette partie du lien reste fonctionnelle, nous voyons que le lien est toujours le même, celle-ci, en revanche, est tronquée à l'endroit où nous avons inséré le paragraphe. Le lien étant incomplet, il ne pointe plus sur la cible. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est... À l'endroit où nous souhaitons faire la pliure, nous pouvons insérer une marque de formatage Césure. Le lien reste complet, il reste fonctionnel, et l'adaptation de plus sera dynamique en fonction du contenu du paragraphe.